Wouh, on est parti en avion Sur héros et généraux, bataille de guerre C'est rare que j'ai l'occasion de prendre un avion On profite un peu Qu'est-ce que c'est que ça Hop Alors la bombe Yeah 15 éléments de, de véhicules détruits euh, Mon avion Celui-là Le Fogwolf Il est conçu pour faire du combat interavion parce que c'est là que j'ai le plus de mal et qu'avec l'autre je me fais systématiquement détruire. Donc je lui ai laissé tout ce qu'il faut pour faire des dégâts au véhicule. Euh, comme ils avaient pas mal de chars de sortie, je me suis dit que c'était l'occasion de s'en servir un peu. Sinon j'utilise l'autre qui est plus spécialisé contre les fantassins. Alors... Hop. En plus c'est des chars légers Ça se pète assez facilement Hop, euh, Assistance de destruction Par contre il crashé, c'est dommage Alors est-ce qu'il y a encore de la voiture qui roule On va reprendre un peu de vitesse J'ai l'impression de me traîner Alors qu'il a un moteur vraiment nickel Par rapport à l'avion de reconnaissance Il est terriblement rapide Alors... Ah, il y a du char là. Hop, mais je vais avoir du mal à toucher. Oh, un APC J'ai pas encore ma bombe. Je pense que l'APC est notre cible prioritaire. Ah, J'ai pas fait beaucoup de dégâts. Je suis chaud avec l'autre avion. Ah, il y a un petit char qui flotte. Alors, l'APC, je crois qu'il a tourné à gauche. Yep. Hop. Hop. Il faut que je largue ma bombe aussi, pas forcément sur l'APC. Oh, je pense que je suis pas passé loin. Ah, ah destruction... destruction de véhicule, je pense que c'était l'APC. Ça, c'est quoi C'est un antiaérien Je me demande bien. Non non c'est un char Tant mieux pour moi J'avoue que je ne fais pas très attention Parce que la probabilité que je rentre dans un avion allié Est faible mais quand même Il y a un moment où ça pourrait finir par m'arriver bon, lui il est comme ça On va se mettre dans un angle Correct pour pouvoir le tirer dessus Je pense qu'on est pas mal là je ne le vois plus. Il est là. Ah, j'ai pas fait beaucoup de dégâts. Je pense que j'ai cassé les réservoirs visibles. Oh, lui il est fini. Ok. Hop, on décroche. Dégâts de blindage, ouais. Je fais pas beaucoup de dommages J'ai un petit coup de lag Je me demande si jamais c'est pas un truc de fumée d'avion Ou de je sais pas quoi En tout cas les FPS qui descendent Alors quelqu'un à l'anti-aérien Il est mort Personne par là il est un peu trop caché pour moi. On va s'éloigner en prenant un axe pas mal. Nouvelle bombe. Alors, où est-ce qu'il est Il est là. Hop, je crois qu'il est encore vivant. Ah, pas sûr. Ou alors j'ai tiré trop loin. J'ai pas fait de dégâts de bombe. Il est, il est déjà mort. Ah c'est ça, il est mort. Bon. Oh. Il y a un allié qui a dû mettre la bombe pile dessus ou un truc du genre. Bon c'est marrant ce genre de partie. Je sais pas si on va gagner mais c'est pas la bonne technique pour gagner. Ah oh, mais arrêtez de m'embêter vous Ah ça tire de leur spawn J'ai pas fait beaucoup de dégâts Aïe, l'anti-aérien il m'a descendu. Je vais devoir aller me poser moi. Là-haut. Alors, c'est pas l'avion le plus facile à poser. Parce qu'il faut une grande zone pour décoller. On va attendre la fin du réapprovisionnement quand même. Hop, nickel. Tic-tic-tic. Ah, Je savais pas que ça écrivait Fockwilf. Il me euh... semble que ça se prononce Fockwolf. Après, bah, c'est de l'allemand. Ouf! J'avais pas pris beaucoup de vitesse avant le petit saut. Apparemment, c'est bon. On a 4, nickel. et bah, on va spawn kill un peu. Hein. Que faire d'autre? Je m'acharne sur ce petit. C'est embêté, non, il est vivant. Hop, je l'ai détruit. J'ai eu un peu peur de rentrer dans l'allié. Allô. Il y a bien un truc qui va spawn. Ah. Incroyable! Ils sont où? Ils sont 18, hein, y a pas de. Ils ont un APC? Ah, je suis pas bien, mais. Je les vois pas spawn. j'ai vu une moto j'ai sauté sur l'occasion élément de véhicule endommagé 21 ah il y a un APC on le touche pas il ah, il s'est fait détruire ok maintenant non, il spawn alors spawn non devant probablement. Je sais pas si c'était un tir de PTRS, mais il y a un truc qui passait pas très loin. Probablement l'anti-aérien. Et l'autre avion, il passe proche et il fait rien. Ok, c'est pas grave. bientôt le réapprovisionnement. On va pas lâcher la bombe, il y a un allié trop proche. Ah, ça me tire depuis de la tour. Pas mal, j'ai eu l'assistance de destruction de véhicule alors que c'est le char qui a écrasé la voiture Tant mieux j'ai envie de dire Mais bon Aïe aïe aïe Ah non crotte Il m'a descendu à une vitesse incroyable Tout est une histoire de ça touche, ça touche pas C'est pas mal comme ça je vais pouvoir finir la partie Ça grouille d'alliés par là Qu il qu'il faut quand même un peu plus de monde dans le point On a plus d'avion de toute façon J'aurais pas pu respawn avec un avion Ah hein Euh <rire> Ce mec agit bizarrement Il a commencé à tirer Presque avant que j'apparaisse Et il s'est arrêté de tirer Bien après que je sois mort On va juste l'éviter, on est en train de capoter. Ah! Il y a du monde là. Ah, bonjour toi. Ça fait POC pas loin, je pense qu'il y a quelqu'un dans la tour. On va s'en moquer pour l'instant. Ah, c'est un allié en plus. Il est où Il est là. Je pense qu'il continue d'arriver de ce côté-là. Ah, pas sûr. Colimaçon peut-être. Ah Je pense que j'étais à l'endroit de sa tête. juste pas eu le temps de tirer. On s'en sort pas mal. Quand même. Tu veux pas monter toi, ok Ah l'allié il s'est fait tuer une ah, balle perdue alors, c'est incroyable Ah ça descend, mince Ah je pensais que je l'avais tué Si m'avait repéré ou pas Euh bah, je vais me charger des deux APC peut-être Un puis l'autre Celui qui est visible depuis le point à mon avis Il va pas faire mon feu L'autre il est un peu plus caché Aïe aïe aïe Ouf Je pense que je nous ai évité Une mort Terrible Ça fait un moment qu'on est à plus de 50% de capture de points. On va être prudent, avec le char dans les environs. C'est-à-dire passer derrière lui en fait. Ce sera peut-être pas nécessaire. En effet. J'espère que cette partie en aviateur vous aura plu. En aviateur et en fantassin pour la terminer.